Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est les analyses de fibres. Donc euh, ce qu'on fait, c'est on prend les racines et on les passe par euh, trois digestions avec de différents acides euh, pour euh, dissoudre le, les composants végétaux. Et ce qu'on fait, c'est euh, par différence de poids, donc on les met, on les pèse, on dissoudre en acide et après on voit par différence de poids combien de, de racines se perdent dans le processus. Ça nous donne euh, une quantification de, de combien de fibres il y en a dans, dans les racines. Donc ça, on le fait dans le digesteur. Et on a préparé une solution d'acide, donc je vais la verser là. Donc on verse à peu près 2 litres de solution d'acide dans le digesteur. Et après, on va chauffer, on va agiter pendant le processus. Et quand il soit à, à 95 degrés, on met notre racine et on les laisse digérer pendant une heure à 100 degrés. Ici, on a préparé le petit sachet avec les racines. On les met dans la pièce plastique. OK, bon. Maintenant, ce qu'on fait, on met le en poids et on va le mettre là quand la température arrive à 95 degrés. Une fois que les échantillons sont digérés, ce qu'on fait, c'est on les met dans un bac avec acédon pour enlever toute, toute l'eau tout le liquide qu'il en reste. Donc, après, ça va le à 40 degrés pour finir de le sécher. Euh, après les analyses chimiques de fibres, ce qu'on fait, c'est qu on pèse le, le petit sachet qu'on avait préparé avant et qu'on a digéré avec des acides. Et on brûle toutes les racines qu'il y a dans les sachets. Donc on les pèse d'abord pour connaître le poids, après on les met au four à 500 degrés, on brûle tous les composants organiques, toutes les racines en fait, et il reste que, que les particules de sol qui sont attachées aux racines. Et comme ça on obtient par différents poids la mesure de, de cendre, ça veut dire le composant or, organique du, du sol donc là, c'est le, le four, on met les programmes et on va les brûler à 500 degrés pendant 6 heures.